gagner contre l'ambulance là il faut que les ambulances soient en deux roues en fait ce sera beaucoup plus facile pour elle salut tout le monde dites moi comment ça roule euh, nouvelle semaine mi-janvier déjà donc on est le bon, on est le 9 mais ça fait presque mi-janvier mais bientôt noël donc quand même pas Semaine normale, pas de réunion je crois le matin, j'ai un... Si on va aller deux fois voir la kiné cette semaine. Euh, mais c'est tard donc ça va rien changer, enfin bon voilà quoi. Dites-moi un peu vous, comment se passent vos semaines, à quoi elles ressemblent. Et puis allons-y Je sais pas qu'ils faisait des Tracer 900 GT. C'est cool. C'est une bonne mécanique ça. Ça l'air d'être une bonne moto. Je suis pas charmé par les MT07 et MT MT10. Ça était pas mal. Mais le Tracer 900 GT il est mignon quand même. Le traceur 700 aussi. Pop, pop, pop, el scooter ça roule bien là on se début de périph aujourd'hui on va voir oh, le ciel c'est apocalyptique je m'attends ce qu'on ait des éclairs à tout moment oh la voiture plus cher dégueulasse il peint les murs avec ou quoi c'est un rouleau la peinture la peinture la voiture un rouleau de peinture la voiture Pas aller plus vite que la musique garçon Il va se passer merci camarade Hop hop hop hop hop hop hop hop extremis Allez bah, soyez pas Il y en a un qui laisse passer l'autre les gars c'est pas facile tous les jours d'être un débile Pardon Allez on y est Souhaitez moi bonne chance, il y a encore un gros tournage là, je sais pas ce que c'est une chance et puis on rentre simplement. On va laisser passer Madame. On est des... on est bien éduqué ah je me suis fait une frayeur. J'arrivais pas à démarrer la caméra. Je pensais que je voyagerais sans vous. Il va falloir que vous soyez de plus en plus nombreux à regarder cette chaîne parce qu'il va me falloir beaucoup d'argent pour changer de matériel, là, les amis. La caméra commence à vraiment manquer... Manquer Non, montrer des marques de fatigue. Ah ouais, j'ai des nouvelles bottes, en plus. J'ai changé de chaussures et j'ai acheté des bottes... Des Bering. Enfin, j'ai acheté... Non, c'est un cadeau de Noël. Pardon, c'est moi qui ai réglé, mais on va me rembourser. Bering X Tourer c'est la première fois que je mets des bottes je voulais essayer même pas en plus non les Bering X Tourer c'est celle qu'on m'avait offert. et elle m'allait pas et je voulais les trouver dans une taille plus petite mais du coup c'était pas bon et donc ça c'est les Furigan je ne sais pas trop quoi Alors, je vous donne la rêve demain franchement on est pas mal dedans c'est cool Ah y'en a pas un, écoutez moi bien, il y en a pas un qui respecte le tic-tac, le petit slalom, voilà On va leur montrer, ça fait ça oh, Hop, ça décale Et là, ça refait ça Ah oh, ouais, putain, ils assument d'être débiles hein. oh. Bah oui oh, pas... Il respecte pas des marquages au sol, il va pas respecter des, des indications de vitesse sur les panneaux Mais personne, il n'y a pas de flic, il n'y a pas de brigands, il y a une voiture de flic et une voiture de brigand, c'est très étrange. au moins qu'ils soient repartis en courant tous dans une direction que j'ai pas vue. Eh bien merci tout le monde, en particulier à ceux qui sont restés jusqu'au moment d'entendre cette phrase. Euh, bonne semaine à tous, même si vous déjà bien attaqué mine de rien. A demain pour la prochaine, j'espère que vous avez la forme.